La partie de la page destinée à accueillir les propositions des élèves est prête. reste à construire le révélateur. Dans la palette d'outils, on prend l'outil texte et on modifie les attributs par défaut de la zone de texte en choisissant la police Arial, la taille 16 et la couleur noire. On tape le texte de la bonne réponse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 On prend l'outil sélection, on sélectionne ce rectangle en cliquant sur le bord car il est transparent, on le copie et on le colle. Ce nouveau rectangle va devenir le révélateur, on modifie ses attributs, couleur de fond et couleur de contour bleu. Pour éviter d'éventuels déplacements, on verrouille le cadre rouge et la zone de texte. Pour éviter les sélections multiples, il faut cliquer sur la page pour annuler une sélection précédente. On verrouille la zone de texte. On double-clique sur cette zone de texte et on modifie sa couleur en choisissant un blanc, la même couleur que la page. Le texte est désormais invisible. Le révélateur ne fonctionne pas, le rectangle bleu.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 qui servira de poignée. Ce rectangle se trouve au-dessus du rectangle bleu. On le place dessous. On clique sur le rectangle bleu. Les deux objets étant sélectionnés, on les groupe. Le révélateur ne fonctionne plus. Le groupe, dernier objet créé, étant au-dessus des autres, on le place en dessous. Désormais, le révélateur fonctionne.